Et oui, le réveil a sonné. Ah bon? Ben oui, c'est jamais... ben déjà fini. Oui, ben oui c'est bientôt fini. Je la météo patrin, des sauts d'humeur, des excès en vacances, je me regarde. Je crois que c'est moi qui se glace Je voyais le monde sans dessus dessous Avec des fous un peu partout Quand je me regarde le nombril Oh, j'ai perdu un cil Nous sommes tous fous Joyeux télé, réalité pour gosses, de beauté Quand je me regarde dans la glace de moi Je ne vois plus de traces, je fais mon image à volonté Snapchat, make-up, reines de beauté Toujours pas assez d'abonnés face le nez. De beau, de beau. Avant que ça craque, s'embrasse de fade. De beau, de beau. Il faut que ça claque, flamme soit mise à sa haque. De beau, de beau. Mouvement de plaques, séisme, dans la braque Réveillons-nous, réveillons-nous. Nous sommes tous fous. Le trottoir reste là le jour Dorme le soir quand je me regarde Dans la glace Je me dis cette misère me tracasse Je donne un euro de temps en temps Faut bien aider ces pauvres gens Mais je voudrais bien qu'ils déménagent Ils font tâche Dans mon paysage Debout, debout Avant que ça craque sans... Réveillons-nous, réveillons-nous. Debout, nous Debout, beau, te beau. beau, beau. Réveillons-nous, réveillons-nous. Nous sommes tous fous.